Salut à tous, c'est Linux Player et bienvenue dans cette très courte vidéo où je voulais juste vous informer qu'avec le noyau 5.9.3, il est possible d'utiliser l'encodage NVNC. Donc vous pouvez d'ores et déjà mettre à jour vers le noyau 5.9.3 en attendant que le noyau 5.10 soit disponible en version stable. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui et à bientôt pour une prochaine vidéo.